Réparation d'une carte électronique d'un sèche-linge Whirlpool. Après avoir démonté la face avant du sèche-linge, il faut récupérer la carte électronique qui est dans un boîtier en plastique que voici. On ouvre le boîtier en déclipsant les petites attaches qui font tout le tour, sans forcer pour ne pas les casser, elles sont assez fragiles. Les composants que l'on va remplacer sont situés en bas de la carte, on va remplacer le convertisseur de tension LNK305GN, la self L003 de 470 microhenrys et la résistance R086 de 22 Ohm qui a carrément cramé sur cette carte. Dessouder le LNK, ça peut être compliqué, il est monté en surface, il n'y a pas beaucoup de place pour passer le fer à souder. Avec la tresse, on peut finir quand même par y arriver. Sinon il faut carrément y aller à la pince coupante, et bon après quelques essais, on finit quand même par l'avoir. On va étamer les connexions sur la carte pour pouvoir faire de belles soudures avec le nouveau composant que l'on va venir placer. C'est un composant à 7 pattes, bien sûr, il faut faire des soudures de tous les côtés et bien vérifier après à l'omètre que les soudures sont bien faites, que les connexions sont bien faites entre le circuit et, le, et la carte. Pour la self, c'est beaucoup plus simple, on la dessoute facilement avec de la tresse ou avec une pompe. La soudure ne pose pas de difficultés particulières. Pour la résistance, c'est pareil. Tresse à dessouder ou pompe. Là, elle est déjà enlevée. Voilà, On va la remplacer par une de même valeur ou euh, d'une valeur légèrement supérieure. J'ai mis une 33 ohms. Voilà, on a donc changé les trois composants. Le régulateur de tension LNK, la self L003 et la résistance R0086. Il ne reste plus qu'à remettre la carte dans le boîtier plastique, remettre le boîtier plastique dans le sèche-linge en faisant attention à bien remettre les connecteurs et à lancer une machine.